Salut, salut, c'est Nexauveur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc c'est une vidéo pour euh, créer son serveur Minecraft Donc dans la description, il y aura un petit lien euh, que vous collerez comme ceci Dans votre barre de recherche Donc c'est un lien avec une publicité euh, S'il faut attendre 8 secondes, enfin 10 secondes exactement Donc euh, voilà, là c'est marqué, veuillez attendre 4 secondes On attend, on attend, on attend Donc vous pouvez avoir un bloc, hein, c'est pareil Là voilà, cliquez ici pour accéder au lien Alors ça vous ouvrira une autre page, celle-là vous la fermez et voilà, vous êtes arrivé sur enfin sur le site d'Aternos. Donc donc là, je vais marquer tutoriel. Euh, par exemple, c'est le c'est un nom d'utilisateur. Euh, ça va aussi créer votre euh, votre euh, adresse IP. Après votre adresse IP vous pouvez la changer. Mais il y aura toujours le point .mi. donc par exemple vous pouvez mettre euh, je sais pas. Euh, voilà, je vais marquer ça, mais bon, ce sera plus simple si je mets un truc simple. Donc je vais marquer 1, 2, 3, soleil. En espérant que c'est pas déjà pris, Alors, à tout les monde, ça va être pris, ah voilà, c ça existe déjà, du coup je vais marquer, euh, je sais pas, euh, Azerti Reza, donc là je vais accepter, suivant, je vais marquer mon adresse email, qui sera floutée hein, pour des raisons de confidentialité. voilà je crée mon compte et voilà donc on arrive euh, sur la page d'accueil donc il faudra que vous désactiviez vos pubs si vous avez adblock enfin vous activez les pubs du coup donc c'est un peu pénible il y a des pubs partout mais bon c'est gratuit donc on va pas se plaindre donc on va sur euh, donc là c'est l'accueil on va sur serveur ici donc là on va voir que vous pouvez le démarrer Ensuite, dans Options, vous allez avoir tout, tout ce qui est en fait Options, simplement. Donc là, ça s'est pas enregistré malheureusement, donc je vais le remettre Hop, pour vous montrer. Ouvrir, donc là, il va y avoir le logo qui va se mettre. Voilà. Donc, tac, on, vous pouvez changer le petit message qui va s'afficher en dessous de votre serveur. Donc par exemple, moi, je vais marquer euh, Bonne vidéo. Voilà, c'est simple. On ne s'en met pas. Bonne vidéo. Ensuite, vous pouvez changer le nombre de joueurs. Vous pouvez aller jusqu'à 100, il me semble. Mais alors vraiment, euh, moi je vous conseille de rester jusqu'à 20 à peu près, parce que c'est long, ça lag. Vous pouvez changer votre mode de vie, pas enfin, mode de jeu, pardon. Euh, la difficulté, vous pouvez la changer aussi. Hop. Alors là, c'est très important, il y a marqué craquer. En gros, si vous avez votre Minecraft qui est craqué, vous allez mettre en vert. S'il n'est pas craqué, vous allez mettre en rouge. Mais le problème, c'est que s'il y a des joueurs euh, qui viennent et qui, euh, des et qui ont le jeu craqué, il faudra quand même le mettre en vert. Et euh, si vous mettez euh, en craqué accessible, et bien tous les, euh, tous les personnes euh, auront, enfin ne, leur skin ne s'afficheront pas. Alors que si vous mettez comme ça, le skin s'affichera. Donc moi je vais le laisser comme ça parce que j'ai pas un jeu craqué. Alors là on peut mettre la protection de spawn, je vous conseille de mettre à zéro. Ensuite, version. Ici vous allez pouvoir choisir votre version. Donc on peut voir qu'il y a forge, donc avec les modes, Il y a les pads directement intégrés. Il euh, y a des euh, plugins, là, ici, là, là, là. Euh, là, c'est pour euh, PocketMine, donc c'est pour les téléphones et Windows 10. Là, c'est pareil, Bedrock, euh, Snapshot et Vanilla. Et euh, donc, si vous installez des modes avec Forge, il faudra que les modes soient installés sur le serveur et sur votre ordinateur. Donc, euh, il faudra les télécharger pour tous les membres qui viennent. Donc là, on va faire un tout, tout simple en Vanilla. Donc, je clique sur Vanilla. Là, il y a toutes les versions qui s'affichent. Moi je vais prendre la dernière version là en 14.4. Hop, je l'active. Elle est activée, c'est bon. Ensuite, euh, je vais voir un joueur. Donc là, il va avoir la liste blanche. Donc si vous l'activez, en gros, toutes les personnes euh, qui voudront venir sur votre serveur, il faudra qu'ils soient sur la, cette liste. Sinon, ils ne pourront pas rentrer. Là, il y a admin, donc c'est les administrateurs. Donc moi, je vais mettre mon pseudo Minecraft. Hop, voilà. Et donc voilà, ça y a, ça c'est mon skin, donc ça veut dire que je serai admin sur ce serveur, je pourrais euh, utiliser les, les commandes et tout. Là, dans le partie monde, vous pouvez télécharger euh, le monde que, euh, sur lequel vous avez joué, donc si par exemple, si vous avez joué, je sais pas, pendant euh, 24 heures, et que vous voulez télécharger votre map pour ensuite euh, jouer en solo, vous pouvez le faire ici. Si vous voulez mettre carrément une map euh, que vous avez téléchargée sur un ADN, vous pouvez envoyer, et là vous allez devoir rechercher une map et puis la, la mettre. Ça peut être intéressant aussi. Là, c'est pour générer une nouvelle map. Donc, si on veut mettre un générateur, on peut choisir le type de monde par défaut. Bon, euh, moi je conseille pas trop de l'utiliser aussi. Après, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est si jamais, par exemple, il y a eu un problème. Donc, les faut se connecter à Google Drive. Mais si jamais il y a eu un problème, vous pouvez récupérer euh, les sauvegardes d'autres jours. Par exemple, si un truc qui a explosé de vos constructions parce qu'il y a eu un creeper, par exemple. Mais là, vous pouvez récupérer vos sauvegardes d'autres mondes. Voilà on a fait à peu près le tour, et donc là on va pouvoir démarrer le serveur. Donc là il est hors ligne, hop je le démarre, j'accepte là. Alors il va avoir une liste d'attente, mais euh, en fait la liste d'attente a été raccourcie parce que avant, elle était vachement longue. Et maintenant la liste d'attente est beaucoup moins longue. Bon c'est quand même long à démarrer, je vous l'avoue. S'il vous plaît permettez-vous d'envoyer des notifications afin que nous puissions vous avertir lorsque votre serveur sera prêt. Donc je dis OK. Donc là, on peut voir qu'il y a environ euh, 430 personnes qui attendent pour avoir leur serveur. Et vous voyez que ça descend assez vite carrément. Et ils te disent qu'à peu près ça va durer 2 euh, minutes avant de pouvoir lancer le serveur. Voilà, donc là, ça, il reste plus qu'une minute. Donc il faut confirmer maintenant. Donc là, je confirme. Et ça, ça continue jusqu'à ce que ce soit mon tour pour le serveur et puis après ça va démarrer voilà donc là il y a marqué chargement en cours Alors parfois ça bug et donc si jamais ça bug et que ça va durer pendant vraiment trop trop longtemps Quand je dis trop longtemps c'est plus de 10 minutes il faut vraiment que vous, voilà, vous réactualisez la page Mais là vous voyez que le démarrage ça ça commence Donc ça ce sera l'ip pour vous connecter sur le serveur si cette ip là ne marche pas vous cliquez sur connexion, et puis là il y aura une autre IP, mais hein, il faut attendre que le serveur démarre. Voilà, donc là le serveur est en ligne. Donc vous pouvez cliquer sur connexion, et là il y aura l'IP. Euh, donc soit vous prenez celle-là, si celle-là ne marche pas. Moi je vais essayer avec celle-là. Le... Donc je fais CTRL-C, CTRL-C, je fais OK. Et là je vais me retrouver directement sur Minecraft. Donc c'est parti. Euh, donc là on se retrouve sur Minecraft, donc là c'est le pack de texture, hein, le fond. Donc on va dans multijoueur, nouveau serveur, hop, on va coller l'adresse IP, terminé, on va actualiser, voilà, donc on peut voir qu'il y a le logo que j'ai mis ici, bonne vidéo comme j'avais mis, 20 slots, je me connecte, parce qu'il faut que je me connecte dans les temps, euh, parce que j'ai que si, euh, 10 minutes il me semble, pour me connecter avant que le serveur se ferme, une fois qu'il est connecté, voilà, donc je me retrouve en survie, euh, donc dans un monde qui se génère aléatoirement, Là, je me retrouve dans une savane j'avais dit que j'étais OP, est-ce que ça marche slash game mode créatif oui ça marche donc là je suis bien sur le serveur comme vous pouvez le voir bon, le serveur est assez fluide euh, faut juste laisser le temps un peu à la génération donc voilà tout s'est passé comme j'avais dit donc là voilà Man maintenant le serveur est ouvert et tant qu'il y aura quelqu'un dessus il ne se fermera pas, à part si bon bien sûr vous faites laguer le serveur en explosant tout ou que c'est un serveur trop chargé de mode par exemple, Ça, il est possible qu'il qu ferme. Euh, mais tant qu'il y aura quelqu'un dessus, il ne fermera pas. Par contre, euh, s'il y a euh, 60 minutes d'inactivité, donc c'est-à-dire que 60 minutes sans personne, donc une heure. Une heure sans personne sur le serveur, là à ce moment-là, il fermera euh, le serveur jusqu'à que vous le redémarriez. Mais rien ne sera perdu, tout ce que vous aurez construit jusqu'à présent sera sauvegardé et il y aura tout, tout, tout. Donc, euh, voilà, tout, tout marche bien, euh, c'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, posez les -moi en commentaire, j'y répondrai. Je réponds à tous les commentaires. Euh, si, vous voulez, si vous demandez Minecraft Pocket Edition, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'il faut le faire sur Pocket Edition. Euh, donc, euh, voilà, c'est exactement la même chose. Je vous ai montré un peu au, au fur et à mesure, je vous en ai parlé. Euh, si vous avez des idées de vidéos euh, dites les moi en commentaire parce que en ce moment j'en ai pas trop donc euh, vous verrez que ce serait plutôt pas mal voilà j'espère que ça vous a plu bientôt euh, il va arriver une nouvelle vidéo euh, sur minecraft un événement j'espère que vous serez présent ce sera un gros événement sur, euh, sur la chaîne euh, pour euh, du minecraft ce sera sûrement une des premières et des dernières vidéos sur minecraft d'ailleurs. Euh, l'événement mais bon voilà Allez, à plus, c'était Nexo. <musique>